et que tu marches humblement avec ton Dieu, avec ton Dieu. Tu marches humblement avec moi, Dieu moi, on t'a fait, on fait connaître moi, moi, moi, moi, moi, qui est bien. Ce qui est bien.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 Oh oui, pour lui, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Moi, je vis pour lui, oh oui, pour lui, alléluia, je vis, oh gloire à Dieu. Gloire à toi, notre Père, gloire à toi, notre Seigneur. Nous vivons parce que toi tu vis, Seigneur. Il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir ce souffle de vie. Oh Dieu, certainement c'est vrai, ces hommes qui t'ont connu, quand on vit la grâce qu'il leur a accordé, Père Saint, Dieu, ils pouvaient s'écrier en disant Les vivants, les vivants, c'est ceux-là qui te louent. Comme nous aujourd'hui, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous reconnaissons que tu es vivant parce que nous vivons, mon béni, mon Père. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit aussi béni encore, Père Dieu, de, de tout le cœur, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Que tu sois vraiment aimé, exalté encore, Seigneur. Et... Que qu'il soit aussi élevé encore davantage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Adoré et créé aussi, mon Seigneur. le roi à ton Saint-Nom. Merci de cet amour que tu nous témoignes encore en ce jour, bénémoine, Père oh Dieu. la grâce que nous avons béné me père de Dieu, de voir ces jours aujourd'hui, béné me père Dieu, de pouvoir, oh Dieu, prendre ce temps entrer dans ces rayons, mon oh ben béné me père Nous avons tellement aussi soupiré et prié, Père, au oh Dieu, parce que nous voulons vraiment aussi, Père, avoir ce temps d'être dans ta présence de tous les jours, Père, oh Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, comme la Bible dit, Père, c'est vrai, tu es vraiment présent, tu es vraiment le Dieu qui nous conduit effectivement aussi sur ce chemin que tu as toi-même ouvert et tracé, mon oh ben béné père sans Dieu. Nous ne voulons pas y marcher comme nous partageons comme nous voulons, Père, nous avons vraiment besoin de ton Esprit Saint pour nous instruire encore davantage, mon roi, pour nous faire entrer réellement aussi dans le chose que toi, tu as préparé aussi d'avance pour nous, Père, au oh Dieu. Instruis-nous encore, nous serons instruits, mon très bien-aimé au Dieu. Et apprends-nous encore davantage, mon roi, à pouvoir marcher, oh Dieu, purement avec toi, mon bien-aimé Père, Dieu. Avec le rythme que toi, tu as, tu as instauré, mon bien-aimé Père, Dieu. Nous avons besoin de toi, mon bien-aimé Seigneur. Merci encore pour les cantiques, mon bien-aimé Père, Dieu. Merci encore pour l'adoration, mon bien-aimé Père, Merci encore, Père, du au Dieu, pour la louange, mon bénéfices, Père. Tu es vraiment digne d'être loué, d'être glorifié, d'être exalté encore en cette soirée, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu sois avec nous. Merci d'avoir commencé aussi avec nous, Père, au oh Dieu, de cheminer aussi avec nous, père. Nous prions pour nos frères, nous prions aussi pour nos soeurs. Ils sont aussi en connexion dans différents endroits où ils se trouvent, Père, dans cette soirée qu'ils soient aussi bénis, Père. Ils sont aussi nôtres, des nôtres, mon bénéfice, Père, au Dieu, nous te voulons davantage, mon roi, et avec nos frères aussi, on s'appelle, Père, Dieu pour prendre ta place dans chacun de nos pères. Merci encore pour les psaumes. Merci vraiment pour les chants et les cantiques. Merci pour l'adoration, mon bénéfice, mon Dieu. Et merci pour la présence de chacun de mes frères et soeurs aussi en cet endroit. Protège, agis davantage, mon béni Père, Dieu. Nous te remercions parce que tu as fait la promesse et tu es celui qui a accompli aussi ta parole à toi. À toi la gloire, le nom la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié remercier, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit vraiment béni, notre Dieu pour la force qu'il nous donne, pour le soutien qu'il nous apporte réellement aussi en cette soirée. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse, qu'il vous donne la force aussi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, il a fait de grandes choses pour nous. Donc nous pouvons les chanter. C'est vrai, le nombre est tellement si grand. Nous lui sommes reconnaissants pour sa fidélité aussi à, à l'endroit de sa parole. Il a dit qu'il ne nous abandonnerait point, il ne nous laissera point, mais il veillera sur nous comme les grands aigles veillent sur sa couvée. Nous sommes encore vraiment réjouis et dans la joie de pouvoir avoir ce jour que nous avons, d'être dans sa maison et de pouvoir aussi bénéficier de ce moment pour l'adorer de tout notre cœur. Comme nous l'avons, eu à pouvoir nous référer. La Bible nous fait savoir que ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, c'est vrai qu'ils s'engagèrent et puis se furent baptisés et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain et dans la prière et ils aussi, il étaient chaque jour assidus aussi au temple. Voulons être Soutenu par le Seigneur et conduit davantage pour que nous puissions avoir aussi dans chacun de nous de telles dispositions. Que le Seigneur nous aide à pouvoir aimer davantage, avoir du temps passé dans sa maison. Que de pouvoir aimer être ailleurs. Et ça nous rappelle donc une parole que cet homme de Dieu, je crois que c'est David qui a dit que, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est cela la chose que nous devons aussi soupirer après être dans la joie de pouvoir être dans le lieu que la parole de Dieu nous est donc donnée, dans le lieu où nous pouvons tous ensemble aussi louer notre Dieu, comme la Bible dit encore qu'il est vraiment tout agréable pour deux frères de demeurer unis donc ensemble. Nous soupirons à cette unité, parce que c'est cela ce que notre Seigneur nous a donc dit, et c'était donc, et c'est toujours ça, sa parfaite volonté, parce qu'il a dit qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes donc un. Nous l'avons aussi entendu, comme l'Écriture nous l'a montré. L'unité donc existe déjà, et c'est à nous de pouvoir entrer dans cette unité. C'est extraordinaire de voir combien notre Seigneur est, est vraiment parfait, et, et il nous fait d'abord savoir que lui et le Père y sont un. Et alors, maintenant, il veut aussi nous introduire dans cette unité. Il dit qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est plus profond que cela, effectivement, parce que cette unité ne peut pas se faire avec des hommes. Mmh. <rire> parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, adore, l'adorent en esprit, et donc en vérité donc nous, nous le remercions parce qu'il il, il fait il a fait un travail extraordinaire dans chacun de nous des modes de, mode de terre que nous étions effectivement Dieu a travaillé qu'il soit béni parce qu'il façonne chacun de nous pour que nous soyons donc semblables à l'image de son fils parce que Dieu nous a donc créés. À son image. Le but de Dieu, c'est de pouvoir lui-même se refléter et se voir au travers de tout un chacun de nous, on dit de nous, de ceux qui ont réellement eu, de pouvoir avoir surtout dans leur cœur, comme la Bible le dit, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. C'est-à-dire ceux qui ont eu l'amour de la mais pour ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité, ce qui veut dire que il y a donc une puissance d'égarement qui les conduira effectivement à pouvoir croire donc des fables. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'ils détourneront l'oreille de la vérité et, et se tourneront vers hein, les fables. C'est David qui s'est dans les psaumes, je pense, quand il dit mais j'ai été conçu dans l'uniquité. Ma mère m'a causé dans l'uniquité. Vous venez cela. Mais toi, ce que tu veux, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est C'est cela. Là. Là, là, les privilèges. Vous savez, lorsque vous lisez le Saintes Écritures, vous regardez cela, dans livre de Samuel, Dieu a dit à Samuel effectivement d'aller dans la maison d'Isaïe, fils de Jessé, parce qu'il a eu à pouvoir voir effectivement aussi un homme donc selon son cœur. Cet homme-là est un homme selon son cœur. Et vous savez, Samuel est parti sans savoir qui c'était, mais Dieu lui a dit. Et quand il est arrivé, on lui a aligné tous ses enfants. Esaïa aligné et puis, <coughs> quand il a regardé les plus grands, son cœur dit, c'est certainement celui-là que l'Éternel a choisi pour que je puisse ouindre. Et Dieu lui a dit, ne ne le regarde même pas parce que je l'ai déjà rejeté. Donc, ce n'est pas lui. Jusqu'à ce que on a eu à pouvoir faire appel à David, comme vous le savez. Et David était donc là à l'extérieur. Il paissait donc le troupeau de son père. Quand il est donc... C'est à ce moment-là que le Seigneur a dit, c'est bien lui, c'est lui-là que j'ai choisi. Et vous avez compris que le Seigneur a dit de lui, David, que c'était un homme selon son cœur. Vous remarquerez la vie de David, comment donc il était cet homme. Et Dieu l'a beaucoup aimé. Parce que quand David est parti, donc, Salomon est venu, effectivement, et puis Salomon est parti, et puis ce sont maintenant des fils qui restaient, effectivement, pour prendre, donc, le trône de Judas, parce que vous savez comment il s'était divisé, donc Jéroboam, Roboam, et tout ça. Et alors si vous remarquez très bien dans la succession de rois qui sont donc passés, quand il parlait effectivement euh, de ceux qui étaient donc de la tribu de Judas, il, par exemple, je crois c'était Abiram, je crois que j'ai oublié son nom, mais il dit par exemple que bon, il a il fit. Ce qui déplaisait au Seigneur, il fit mal de tout ce qu'il a fait aux yeux du Seigneur parce qu'il n'a pas marché dans le chemin du Seigneur comme son père David a marché dans le chemin du Seigneur de tout ton cœur, de son cœur. C'est étonnant parce que quand on se réfère toujours à David, lisez la Bible. On dit, c'est David là. Quand il a marché avec l'Éternel dans le chemin que Dieu lui a conduit à marcher, il y marchait de tout son cœur. Et chaque fois, la référence que Dieu prenait toujours, c'était toujours David. C'est pour ça il a tellement aimé David, parce que David avait un cœur de à fait particulier, qui était donc attaché à Dieu. Quand les autres allaient faire la bamba quelque part, oui, il se plaisé il y a à droite. David n'y allait pas. Ce n'est pas qu'on lui interdisait de pouvoir aller. Mais si vous avez remarqué, on l'a placé là pour garder les troupeaux de son père. Il est resté fidèle même dans le petit travail là. C'est pourquoi le Seigneur, notre Dieu, nous rappelle toujours une chose. Lorsque tu es fidèle dans le moindre chose... Dieu t'en confiera des grandes. Ça doit être quelque chose qui doit être en nous, en fait. C'est-à-dire que nous cherchons toujours d'occuper des choses plus grandes, que les gens voient, effectivement. Mais déjà, quand on te donne ne qu'une petite tâche, effectivement, pour arranger les chaises, pour pouvoir arranger les bâches, pour pouvoir faire ceci, et pour ceci, pour cela, tu n'y es même pas fidèle. Des petites choses à pouvoir faire. Tu n'es même pas venu, c'est bon. absolument hors. C'est dans ces choses-là que Dieu nous observe. Tout un chacun de nous. Frères et sœurs, la tâche que Dieu t'a confiée dans la maison du Seigneur, qu'on t'a confiée, les seigneurs te regardent aussi. Comment tu te donnes à cette tâche-là, comment tu le prends vraiment à cœur, ainsi de suite, effectivement. Parce qu'il voit en réalité quelle considération vous donnez à ce qui vous a été confié. Comment vous vous donnez à cela effectivement. David, lorsqu'il était donc dans la maison de son père, on lui avait confié le troupeau. Probablement que ses frères et tous ceux-là trouvaient que c'était un travail sale. Un travail peut-être de gens qui sont valeur, Et ils voulaient être des généraux peut-être. Des, des, des capitaines, des colonels, des, des gens qui pressent des travaux, des, gens, des endroits, des endroits qu'on qu considère, qu'on le voit. Parce que quand ils passent, vous m'avez vu. Mais quand quelqu'un qui pèse les troupeaux, on n'a même pas envie de le voir parce que ça ne sent pas bon. Négligeant, effectivement. Eh bien, c'était donc la tâche qu'on a donnée à David. Mm -hmm. Et quand on a donné cette tâche à David, il ne s'est pas plaint auprès son père. mais pourquoi tu me donnes la tâche de pouvoir nettoyer, être avec des poux, je vais sentir que toujours partout où je passe, je sentirai quand même des moutons, des si les, les, les animaux, personne ne va même pas voir, approcher de moi parce que je sentirai toujours mauvais. Non, il ne s'est pas plaint D'ailleurs, vous pouvez remarquer la considération qu'on avait de lui puisqu'il était un berger. Présentable non plus parce qu'on ne peut pas l'inviter quand les gens sont là, il va se sentir mauvais. Et alors, quand même, lorsque Samuel vint, est-ce qu'on a fait cas de lui Nous, on a fait des grands qui avaient des ambitions d'être des généraux, d'être des grands qui étaient là, qui étaient nés. C'est important pour vous. Nous entrons dans un moment tout à fait important pour chacun de nous où nous avons besoin que notre Dieu fasse quelque chose. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas venir sans qu'il y ait un besoin en particulier. Vous ne pouvez pas venir comme ça. C'est comme ça. non, non, Seigneur, j'ai t'en prie, je voudrais avoir telle chose. Je voudrais que quelque chose s'efface à moi. Il faut avoir cela en soi. Vous me direz, mes frères, pourquoi Il me dit, mais regardez une chose. Quand, quand le Seigneur passait, a commencé à crier. Fils de David, il appelait Fils de David. bon, tu m'as Fils de David, faites-le venir. Il me dit, mais pourquoi Qu'est-ce que veux-tu que je te fasse parce qu'il fallait qu'il y ait quand même un besoin à l'intérieur. Donc toi aussi, tu n'es pas venu simplement pour s'asseoir et dire voilà. Non, il doit y avoir un, une requête. Il doit y avoir un besoin au plus profond de toi. Seigneur, nous avons programmé, il y a des réunions, donc c'est des réunions qu'on a on jusqu'au 31. Donc Seigneur, je ne vais pas sortir. En plus, je vais rentrer dans une nouvelle année. Non, il faut que quelque chose se passe. C'est pour ça que vous ne devez pas rester inerte comme ça. Vous ne pouvez pas dire, bon, on va, simplement parler de pas le Il y a un but pour lequel il dit, ces réunions ici, Seigneur, en tout cas, je ne peux pas, pour moi, je ne peux pas sortir de cela, sans que telle chose ne soit faite pour moi. Je veux cela parce que je le veux pour entrer dans la nouvelle année avec. C'est comme ça qu'effectivement. Je dis, mais que veux-tu donc que je te fasse? Tu as crié vers moi, tu pries vers moi. Que veux-tu donc que je t'efface Vous comprenez cela <rire> Alors, vous connaissez, Bartimé a dit que je recouvre la vue. C'est comme il peut te poser aussi la question, mais vous allez passer pendant ce jour dans les réunions. Que voulez-vous que je fasse pour vous sûr. On a toujours de besoin. Le Seigneur te pose la question, que veux-tu faire Donc, alors, nous revenons donc. Alors là, c'est comme cela que, lorsque Samuel rentra, on a allongé tout ce qui y avait d'ambition, tout ce qui se sentait vraiment que, que lui-même aussi, papa disait, c'est là, je sais qu'il va aller plus loin. Il va faire plus loin. C'est ambitieux. Mais que l'autre là, il, il n'y a pas d'ambition. C'est comme dans le monde, on parle, non? Tu dois, tu dois être ambitieux, tu dois être ambitieux, tu dois être ambitieux, tu dois viser. C'est comme ça, non? C'est lui-là. <rire> il dit, mais je le regarde, il est toujours avec nos moutons. Mais c'est la tâche que tu lui as donnée. Ah, mais... oui, que Dieu te bénisse. Si au moins on pouvait comprendre, frère, quand on vous donne, ne fût-ce qu'une petite chose à faire, ici, ici d'ailleurs, ici, cet endroit. Que ce soit à la chorale, d'y être effectivement, que ce soit aux instruments, là, que ce soit même à la technique, effectivement aussi. Je ne sais pas. Chacun de nous tous ici doit se sentir responsable. de se dire que si moi, je ne suis pas là à ma tâche, ça ne va pas fonctionner. Donc, si ça ne va pas fonctionner, c'est que mon Dieu ne sera pas glorifié. Donc vous vous sentez vous-même d'abord responsable. Parce qu'il dit, mais si Dieu m'a confié ceci, c'est que je dois le faire pour que son nom soit glorifié et que aussi le peuple arrive à pouvoir louer Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas me sentir, m'absenter comme je veux quand je, quand je sais que c'est un poste où, par exemple, je donne un exemple, je, peut je vais, vais peut-être un exemple, je ne sais rien. Bon, donner un docteur, docteur il va pas mal penser. Par exemple, là, il, il, il doit projeter. Et tout un chacun de nous ici, vous êtes toujours habitué maintenant à ne plus ouvrir les carnets. Donc vous quittez chez vous la maison, qu'est-ce que vous dites Ah, le docteur sera là. Nous allons, nous, adhérer, nous avons l'écran. Donc quand nous arrivons là, vous venez comme ça, hein, vous venez comme ça, personne ne pense même que je dois quand même prendre mon recueil et puis même à chanter les cantés pour le connaître à cœur. Non, ni docteur, ça, toute le docteur sera là. Et maintenant, le docteur, il s'est dit aussi, oh, non, je suis un peu fatigué. Je me dis, ah, regarde, un peu de douleur au dos, laisse-moi un peu rester dans mon lit. Le docteur, il reste, vous venez ici, pas de recueil. On commence à pouvoir chanter. Vous commencez à tourner à gauche et à droite. Pourquoi Parce que vous avez un problème pour chanter. Et lui, les, les, les docteurs, je ne sais pas que c'est comme ça, docteur, un exemple. Le docteur, là-bas, il tentait de siroter les jus d'orange chez lui. Est-ce qu'il veut avoir un petit jour de repos il dit bon ils sont là, bon, de toute façon ils vont, ils vont se débrouiller, c'est pas tellement important mais lui il s'est pas rendu compte que pour vous c'était important parce que lorsqu'il se rendra compte que pour vous c'est important peu importe, d'être un petit bobo qui va être là dit Seigneur j'ai quand même être là parce que mon travail c'est de pouvoir faire ceci pour que ton peuple puisse te louer parce que si je ne suis pas là ils vont pas te louer est-ce que vous comprenez donc vous voyez là, dans quelle pensée il a pas voir dire que je suis indispensable. Non, mais il sait que bon, c'est quand même ma tâche. Je voudrais que mes frères et soeurs soient bien à l'aise quand ils viennent. Ils voient la projection. Et de... Frère, si chacun de nous. Parce que vous venez toujours, vous attendez toujours qu'on fasse pour vous. Et, vous, et puis, comme vous savez comment on dit, j'en ai quoi. C'est en fait. Le voir dire que peut-être que moi, je vais. Je... Il y en a des gens qui viennent ben, d'une manière désinvolte nonchalant, qui vient, bon même si j'arrive en retard, il n'y a pas de problème. Mais non, mais ta présence est nécessaire. Parce que quand tu arrives tout le temps en retard, tu deviens une pierre d'achoppement pour un frère, pour une soeur. Parce que lui, il arrive tout le temps en retard, et eh bien pourquoi moi je dois arriver à l'heure Mais vous ne vous rendez pas compte qu'effectivement, que votre vie aussi doit influencer aussi les autres. Pas dans le mauvais, mais toujours dans le bon sens. Vous devez vous savoir que quand je suis dans la maison d'Italie Télé d'Éternel, moi, je suis aussi une lumière pour mon voisin, pour ma voisine. Comment je dois me tenir, comment je dois... Vous ne dites pas que, non, moi je m'en fous parce que j'ai ma expression, je me tiens comme je veux. Non, je ne dois pas me tenir comme je veux. C'est quand vous vous, vous vous sentez vraiment impliqué dans la chose. Et vous comprenez aussi hein, l'importance, parce qu'il ne faut pas, comme nous le devons dire, aussi, hein. Il ne faut pas que euh, vous puissiez être dans, dans cette condition-là, d'une certaine manière, ou d'une autre route, où vous prenez les choses de Dieu à la légère. Non, ce sont ces choses qui sont très importantes pour vous. Et puis, ne pas dire, voilà, ben, je m'en fous, je fais ce que je veux. Non, nous allons lire le texte. Vous ne pouvez pas vous exprimer ainsi, en fait. Vous vous dites vous êtes des chrétiens c'est des croyants qui vous aimez les seigneurs et que les seigneurs vous a sauvé et que vous avez la vie éternelle c'est ce que la Bible nous dit vous le croyez parce qu'autrement ça serait problématique pour vous alors, nous regardons quand quelqu'un a la vie éternelle il s'en fout des autres c'est une question que je pose que... excusez-moi, pardonnez-moi l'expression c'est pour que vous compreniez dans votre langage Je n'en ai rien à faire avec eux. Je me tiens comme je veux. Je peux venir m'habiller comme... Par exemple, je donne un exemple. Je porte le crocodile ici, les serpents là, tout ce que je veux. Vous comprenez ce que je veux dire Je fais ce que je veux. Oui, on est libre, mais que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement. Est-ce que vous me suivez Oui, c'est-à-dire qu'en fait, que bien que je sois libre, mais je suis quand même rédévable prisonnier de Christ donc je, je, je, je me sens rédévable à Dieu parce que je ne vis plus pour mon plaisir à moi de pouvoir dire je fais ce que je veux comme ça on peut voir que c'est moi non non non non non non non non je cherche à pouvoir m'effacer hein? et vous me suivez bien Amen. je cherche à pouvoir m'effacer pour quelles raison Écoutez bien, pour quelle raison Pour qu'on voit l'autre. Mm -hmm, C'est ça, mon frère. Et l'autre s'est dit je cherche aussi à m'effacer pour qu'on voit. C'est comme cela, mon frère. C'est que les problèmes, ce que personne ne cherche à se faire effacer, tout un chacun veut seulement qu'on le voit. Ah oui, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, mon frère. C'est comme cela, C'est comme cela. je vais revenir aussi à David. C'est comme cela que vous voyez que les choses se pendent de J'ai toujours prié Dieu pour ces jours-là. Ces jours-là. Quand la parole de Dieu est entrée dans le cœur de chacun d'eux. Alors, personne ne se voyait lui. Mais tout le monde voyait l'autre. Mon frère. Ma soeur. Et les frères le voyaient. Ah, mon frère. Ah, que Dieu nous aide. C'est le désir, frère. J'ai pris Dieu. C'est-à-dire que moi, je vois lui, lui voit moi. Mais quel bonheur. Oh, bien, bien. Que, quel, quelle joie. C'est-à-dire que je m'occupe de lui. Je ne demande pas, mais lui s'occupe. Qu'est-ce que désirer encore? C'est ce que Dieu fait pour chacun et qu'il veut que nous aussi, nous puissions être dans cette condition-là. Frère, nous entrons dans une période tellement importante pour nous, il faut que nous ayons des désirs à présenter à Dieu. Seigneur, je me suis fait moi-même mi miroir de moi-même. Maintenant, aide-moi, aide-moi, que moi je me fasse. « Que mon frère soit vu, que ma soeur soit vue. » Vous comprenez cela Et mon, Mais ma soeur dirait, « Seigneur, efface-moi pour que mon frère soit vu. » Alors, quelle bénédiction ça sera, ça sera à ce moment-là. Alors, vous voyez que quand on a confié, donc je disais tout à l'heure que chaque fois qu'on vous donne un travail dans la maison du Seigneur, sachez très bien que Dieu regarde à cela. Parce qu'il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme, il s'agit de l'œuvre de Dieu du ciel. Quand vous nettoyez, vous nettoyez pour la gloire des dieux. Chaque tâche, petite soit-elle. Le Seigneur, notre Dieu, parce que vous allez vous mettre à genoux, Dieu Tout-Puissant, tu es les dieux, tu es fidèle, à... mais regarde aussi, qu'est-ce que tu fais avec ce qu'on t'a donné comme responsabilité. Je suis responsable. Je dois être pas moi à, à, à mon instrument à, à mon si, mon Je dois être quelqu'un qui est responsable. J'ai dit, en tout cas, là, il faut que je sois à l'heure, même pas peut-être juste, mais ou bien peut-être plutôt pour être à ma place. D'abord, prier Dieu pour qu'il me. On doit être responsable. Chacun doit pouvoir se sentir vraiment que. Et c'est comme la chorale, que Dieu le bénisse. Mais ils ne doivent pas venir parce qu'ils se sentent obligés d'y être. Mais ils se, disent, ils se disent, Seigneur, si ma voix n'est pas entendue, tu ne seras pas glorifié. Donc si tu m'as placé à la chorale, ce que tu m'as donné une voix, avec cette voix-là, Seigneur, que j'ai des courbatures, mais je te chanterai. Parce que quand je suis là aussi, vous savez, c'est important de je vais revenir. Vous savez, c'est important. Il dit que ma présence à moi-même avec des courbatures va encourager l'autre de savoir que même quand on aime Dieu, même quand il y a un peu de combatture, on n'a pas profité, mais on doit être dans la maison du Seigneur. Alors, je prends ma tâche à cœur, parce que c'est nécessaire que nous puissions réaliser que la responsabilité que Dieu nous confie, ce que nous devons l'assumer pour que aussi ceux qui sont jeunes dans la foi nouveau aussi, puissent être encouragés par votre manière de pouvoir considérer les choses de Dieu. Ça doit être. Ah. Vous savez, <rire> j'ai eu tout à l'heure <rire> à pouvoir parler avec une personne, je pas le nom, parce qu'on m'a fait part d'une certaine manière que, bon, je dis ça comme ça, <rire> on m'a fait part que. Et la personne, il ne voulait pas que ses enfants viennent donc à, à, à l'assemblée. Alors je, je l'ai appelé. Et je lui dis une chose. J'ai je dit, je pense que tu es chrétien. J'ai dit, comment un chrétien peut dire, mes enfants ne peuvent pas aller là. bas j'ai dit, s'il y a une chose, vous allez peut-être me prendre pour un malade. Je peux priver mon fils de ne pas aller à l'école, mais jamais de manquer. J'ai dit, mais parce que les enfants doivent étudier, j'ai dit, mais bien sûr, mais c'est dans ces études-là qu'ils apprennent des choses qu'ils ne doivent pas apprendre. Mais la Bible leur donne l'équilibre. Je dis ça c'est la chose qui, qui non non c'est pour moi j'ai dit non c'est que enseigne donc ton enfant la voix disant aujourd'hui si tu l'empêches de pouvoir écouter la parole de Dieu dans la maison du Seigneur tu veux qu'il écoute l'extérieur alors tu vas les envoyer chez les je suis certain il ne va plus voir la différence alors, mon frère Zaché, tout à l'heure dans mon bureau, et il était là, il m'a montré un papier, je dit, oui, c'était en fait des annonces du travail. On cherchait collaborateurs, on cherchait en recherche de collaborateurs, ou surtout bien des, euh, comment on ben appelle des secrétaires de direction, ou je ne sais pas, et puis on dit, vers les coins, on a mis H, F, et puis X, ça veut dire homme, femme, et puis, de l'autre côté, Bon petit gars, j'ai lu sur mon bureau, j'ai lu sur mon bureau, et vous avez conduit nos enfants à être quoi dans le temps de venir C'est maintenant, et par la parole de Dieu. Et puis je lui dis, j'ai dit, si toi aujourd'hui tu as un travail, si toi aujourd'hui tu manges et que tu vis, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a fait des études, des grandes études, et il y en a des gens qui ont des diplômes, qui sont donc au chômage, qui couvrent maintenant tout mais... Toi c'est quand même Dieu, l'air que tu respires c'est quand même Dieu, la nourriture que tu as, les briques que tu peux avoir aujourd'hui mais c'est quand même Dieu, L'étoll sur lesquelles tu peux rouler aujourd'hui c'est quand même Dieu. Et quand parfois on voit, mais que on doit comprendre, dans l'ABC, ce sont des choses qui sont importantes. Il faut que vos enfants soient amenés dans la maison du Seigneur. Cela qu'ils apprendront effectivement à faire la différence. Ils comprendront que si Dieu n'existait pas, mes parents ne seraient pas là. Et moi, je ne serais pas là non plus. Et tous ces hommes qui parlent à l'extérieur ne seront pas là. Donc, tu vois, obéir aux hommes ou à Dieu. Donc, j'obéis donc à Dieu dont la loi est parfaite. Ça crée l'équilibre dans les choses qui concernent. Alors, revenons donc des tâches que Dieu nous a confiées. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que je dans la David, mais je... Nous comprenons que ce que Dieu nous a confié, que ça soit nettoyé, que ça soit préparé, frères et sœurs, c'est une bonne chose. Je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne chose, mais que nous le prenions, nous, c'est notre responsabilité dans la tâche dans laquelle Dieu nous a donné. Donc je suis responsable, si l'électricité n'est pas là aujourd'hui, c'est que moi je suis responsable. Parce que Dieu m'a donné la capacité d'être un électricien. Donc je dois veiller que l'électricité de l'Assemblée puisse fonctionner. Dans tous les domaines que Dieu peut me donner, effectivement, c'est donc, c'est dit que, moi, la tâche, c'est important, je le rappelle, je sais pas pourquoi, mais la tâche que Dieu vous a donnée, il faut arrêter la négligence de dire, que, bon, bah ils vont se débrouiller. On peut pas se débrouiller, parce que c'est toi auquel Dieu a placé là pour que tu puisses arriver à pouvoir t'occuper de cette responsabilité-là. Donc, tu dois apprendre cela que, que ce soit dans la chorale, dans les instruments, dans tout ça. On doit quand même courir avec les gens, dire, mes mais frères, mais, mais pourquoi tu n'étais pas là? Pour... Non, non, non. C'est-à-dire que tu dois te dire, je dois être là. À moins qu'il y ait vraiment une circonstance, travail, ça, on comprend, c'est d'une manière ou d'une autre. Mais pas, sans comprendre, effectivement, qu'on puisse arriver dire, non. Bon, nous retournons maintenant à David. Donc, papa lui a donné le travail de pouvoir paître le troupeau. Et ce jeune homme a démontré qu'effectivement, qu'il était vraiment un fils qui avait un caractère aussi. On n'a jamais entendu qu'il est allé se plaindre chez son père a dit, mais j'en ai assez quand même de pêcher ce troupeau comme ceci. Non. Par contre, la tâche que le père lui a donnée, effectivement, il le faisait, mais de tout son cœur. Il nous a rendu témoignage que les autres ne savaient pas dans cette tâche-là, dans laquelle il était, quand Dieu l'a regardé, écoutez bien, quand Dieu l'a regardé, oulala, mais il a vu ces jeunes hommes ici s'étaient nés pour le peu que le papa lui a donné. Les troupeaux là, les parce que ses frères disaient, mais bon là, là, il s'occupe du show tellement sale, il me vend, il n'est pas ambitieux. Mais il était là, mais c'est vrai. Nettoyer de là la, la, la bergerie et puis ramener les troupeaux tout le temps, euh, sortir le matin, toute la journée, être avec eux, ben bah, bah, ben, mais, mais ça c'est pas un travail d'un ambitieux, il ne ira jamais loin, hein, il restera toujours euh, un fermier, un berger. Mais Dieu le regardait dans ce travail-là. C'est pour ça il faut jamais limiter Dieu, frère. J'ai jamais limité Dieu, parce que c'est l'éternel qui élève. Mais quand tu veux t'élever, il t'abaissera, lui, effectivement. David, nous courons vite pour les temps, David, là, là il s'occupait vraiment de tout son cœur, tellement qu'il se donnait, parce qu'il il savait que c'était une tâche qu'on lui a confiée par son père, de garder le troupeau. Maintenant, il y a eu un lion qui est venu, qui pouvait aussi fuir. Il dit, Ah, oh, mon papa, il n'a qu'à se débrouiller, moi, moi je vais sauver ma vie. Bien sûr. Mais les petits, c'est pas. Non, non, non, non, non, non, non. Les petits ont fait face. Mais il savait une chose, qu'il est dans une famille. Et quest bon de Benjamin, mais il est dans une famille, effectivement. C'est sa famille-là, mais on leur a parlé de ces dieux d'Abraham. Les dieux d'Isaac. Voyez-vous. Et lui, dans ce qu'il était là, effectivement, il avait foi en son Dieu. Alors, quand le lion venait, il se disait que ce n'est pas par ma foi, je sais que Dieu est capable de me sauver, me délivrer. C'est parce que j'ai la responsabilité de garder les troupeaux de mon père. C'est pour ça qu'il avait ce courage de pouvoir combattre les lions parce qu'il dit Seigneur, je ne veux pas perdre cette responsabilité, je l'ai, je dois prendre. Et Dieu voyait cela et Dieu le délivrait. C'est comme cela que là où il était, Dieu l'observait et il a commencé à avoir des expériences avec Dieu. Un monsieur qui n'était pas ambitieux. Amen. Ah oui, avec les moutons et les brebis, aussi sincère dans la tâche qu'on lui a confiée. Il ne pensait même pas l'ambition parce qu'il n'était pas ambitieux. Son travail c'était je, je peux être les troupeaux aussi, je les garde, je les protège maintenant pour que mon père soit content. C'est tout ce qu'il avait dans sa tête. C'est pour ça. N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Elle vient dans sa tête, effectivement. Et Dieu le regardait, effectivement, dit, ah, il n'est pas ambitieux, il mais il est toujours, on lui donne ça, il accepte, c'est même de Dieu, il accepte, effectivement. Alors, Dieu dit, en tout cas, c'est David à quelque chose. C'est son caractère à voir comment il agit là. Et puis, il dit, en tout cas, quand j'observe, bon, quand j'observe Saül, parce que c'est depuis les moments où Saül a été donc choisi par le peuple comme étant le roi. Vous avez dit à lui ça, non Avant d'arriver au moment où Dieu l'a rejeté. Avant cela, il y avait eu des problèmes avec Saül. Il a dit ça à Samuel. Saül, c'était quelqu'un qui n'est. Tu Samuel, Samuel a dit effectivement à Saül, et dit Mais puisque toi, parce qu'il est allé vite offrir le Locos avant que Samuel ne vienne, il n'était pas patient non plus. Vous visiez cela Il dit Mais puisque tu as fait comme ça, sache qu'effectivement que l'Éternel lui-même, il a déjà un homme selon son cœur. Il y avait dit ça avant. C'est comme cela qu'effectivement, que, euh, quand il a envoyé. Samuel, donc à la maison des Isaïe et de Jesse, c'était ce moment-là que quand Dieu avait déjà parlé aussi à, à Saül, qu'il a donc, euh... il était très ambitieux. Saül était, euh, quand là où ouais, il est devenu, toujours effectivement, Dieu lui dit, lui il change avec le peuple, parce qu'il cherchait la popularité, le pouvoir, qu'il était roi, comme je l'appelle le roi. Mais. Alors Dieu le rejeta. Et c'est comme ça qu'il a envoyé donc Samuel dans la maison là-bas pour qu'il puisse se oindre. C'est lui qui, lui, Dieu, avait choisi pour roi d'Israël. Vous avez remarqué que tous les ambitieux étaient là. Mais c'est lui qui n'avait pas l'ambition, qui était avec le troupeau, qu'on ne pouvait même pas prêter attention. C'est pour ça, frères et sœurs, vous, vous devez avoir une. Vous savez, quand, quand Dieu vous parle à vous. Parce que, parce que maintenant, par exemple, nous en fait, il ne parle pas à tout le monde, mais il te parle à toi. Parce que tout le monde me regarde, mais bon, il est en train de dire quoi. Mais toi, tu dois savoir que il te parle à toi. Tu peux être la seule personne ici auquel à laquelle le Seigneur parle. Les autres s'ennuient. Mais toi, tu dois savoir que le Seigneur te parle. Alors quand il te parle, effectivement, je peux comprendre que la tâche qui t'a confiée est là. C'est que toi, tu es en tant que fils et fille de Dieu, agis exactement d'une manière assez fidèle, le Seigneur agira donc pour toi. C'est comme ça que quand tous ceux-là qui étaient là ils se sont présentés, effectivement, et Samuel disait aussi que ça de ils n'ont pas été choisis, et Adieu dit Mais fais donc venir, celui qui n'est pas ambitieux là. C'est lui qui paie les troupeaux là-bas, qui sent mauvais, dont on pense qu'il est un, un vaurien. Alors faites venir les vauriens là ici. Tout le monde était étonné parce que même son père ne veut même pas penser dans son idée que vraiment mon, mon, mon petit là que j'ai mis même avec les troupeaux qu'on l'oublie. Et ils ont même oublié. Quand on a dit fait venir vos enfants, il a fait plein de tous ces ambitieux, ils les a mis là devant. Mais les petits là, qui, il a même oublié qu'il en avait même un fils encore. Parce qu'il était vraiment oublié dans les, dans les poubelles, dans les mois, dans la prairie là-bas avec les autres. Mais là-bas, dans la prairie, il était toujours zélé. Même si on ne s'occupe pas de lui, toujours zélé. Toi aussi pareil. N'attends pas qu'on puisse se féliciter pour voir tes zélés. Non, toi sois zélé pour Dieu, dans ce que Dieu t'a donné. Tu le fais en secret, Dieu va te rendre cela. Comme le Seigneur l'a dit, les ailes de ta maison m'aideront. Ça doit être aussi ce que nous... Vous savez, souvent, la plupart du temps, nous revenons à David, la plupart du temps, ce sont le regard méprisant des autres qui nous décourage. Que tu chantes, tu chantes toujours mal. Que tu t'aimes, que tu achètes tel chose, c'est toujours mauvais. Que tu marches, ta démarche ne plaît pas. Que tout ce que tu fais, toi, c'est-à-dire que tu, tu es toujours découragé. Alors toi, dans ces découragements-là, sois zélé pour faire. Ah, vous remarquerez très bien, frères et sœurs, que c'est lui qui s'occupe des choses de Dieu, de ce que Dieu lui a donné. Il ne sera jamais là pour pouvoir te décourager dans ses paroles. La vérité. Vous vous souvenez, vous vous souvenez. Vous avez du temps Amen. Merci beaucoup. Vous vous souvenez de, des témoignages que je vous rendais ici de cette sœur-là, qui allait se plaindre tout le temps. Oh, ils ont de ceci, ils font ceci, ils font cela. Toujours voir des défauts de tout le monde. Parce qu'il y en a de ceux-là qui s'assient quand toi, tu dis Amen et dit. <rire> Encore, il va se. Toujours comme ça. Que tu battes les mains, oui, il va même va, va, va, va, va, va, va, va, va battre les mains dans l'envers. Alors qu'on bat comme ça, et il va comme ça. Donc tout ce que toi tu veux. Il est, toujours, il est venu à l'Assemblée, pas pour écouter la parole de Dieu, mais pour t'observer, toi. Voyez-vous que Dieu connaît ça hein? vous, vous disiez, oh Seigneur, ne vois pas. Mais il voit Amen. ce qu'on t'a fait là. Amen. Il le voit. C'est pour que tu comprennes qu'il voit. Et toi, fais ce que Dieu te demande. Amen. Alors qui, qu qu celui-là te décourage avec méprisant, toi, sois encore Amen! Il et, et, et, et chante mauvais, toi chante encore plus. Pas commencer à dire, oh, je ne peux pas passer devant pour chanter. Parce que tout le monde, non, non, non, non, je vais passer encore trois fois s'il faut. On en, demande encore, encore, encore, encore. Pourquoi Parce que le but de l'ennemi, c'est de pouvoir te décourager. Mais Dieu veut que tu prennes courage. Et c'est comme ça que cette sœur-là dit Oh, se te toujours de tout le monde. A, parce il faut, il faut, il faut, il faut. faut. Quelqu'un qui se plaint de quelqu'un, son travail, c'est de voir. Toute la, tout tout, tout le monde est toujours assis simplement pour observer les fautes des autres. Mais non, tu es assis pour pouvoir contempler la face de l'éternel. Si tu contemples la face de l'éternel, tu ne verras jamais les erreurs de son Jamais, jamais, jamais. Tu seras amoureux dans l'adoration. Gloire à Dieu. Tu ne vois rien d'autre que la gloire de Dieu en face de toi. C'est pour ça que nous devons entrer dans le lieu très saint. Ne verra rien d'autre que Dieu et on sort d'ailleurs la lumière tellement aveuglée que tu ne vois plus rien de mal tu vois que tout le monde est beau mais c'est vrai c'est la vérité. Donc, tu, tu, tu marches avec tout le monde, tu embrasses tout le monde, tu ne comptes personne, tu n'en oh, pas. Oui, mais parce que, par exemple, il a, il a mal parlé de toi, il a tellement été fou en serrant encore davantage. Et quand tu sors comme ça, tu le vois, tu fais un peu un petit tour pour que, non, ces jours-là, tu sors parce que tu es aveuglé par l'amour de Dieu. Tu l'embrasses il vas dire, oh, il ne m'a pas vu ou quoi, il m'embrasse. Non, je sais bien que tu es là, mais je t'embrasse parce que je ne vois pas bien. Je ne te vois pas, mais c'est vrai. Donc, nous, ne voyons que ce que Dieu... Fait effectivement si dans notre si notre cœur est embrasé de l'amour de Dieu et alors frères et sœurs combien nous serons heureux et alors et, et la sœur on lui dit bon je peux te demander un service vous savez cela eh ben remplis un verre là bien bien rempli et puis bon et prends ce verre ici comme il est rempli là va là bas jusqu'au fond là bas au mur là bas et, et puis tu me le ramènes sans verser une goutte allez que tout ce tour-là soit là-dedans. Et on a remarqué que la soeur, hum, elle a pris le verre, mais vraiment avec beaucoup de soin. Elle marchait, elle marchait, elle regardait le verre. Pour Que, ah, que Dieu te bénisse, ma soeur. Elle marchait, elle regardait le verre, elle m'a dit le verre, il va au mur là-bas. Et puis il retourne encore avec le verre, veillant, pour que. Et puis, il revient vers le pasteur. voici le verre. Il dit bon. Voilà, qu'est-ce que tu voulais me dire? Et il dit, mais je voulais seulement poser la question. Tu as fait en sorte que les verres me reviennent avec de l'eau sans verser. Comment tu as fait? Ah tu veux savoir comment j'ai fait pour cela? mais c'est simple. Je n'ai fait que regarder les verres, éveiller sur les verres jusqu'au bout. Il dit, et... mais pendant que tu regardais, tu n'es pas regardé à gauche à droite. Non, non, non, si je regarde à gauche à droite, j'allais avoir des gouttes qui allaient tomber. Mais j'ai veillé toujours sur mon verre, Peu importe ce qui se passait à côté. J'ai veillé des tu n'as pas vu les gens qui, qui prenaient. Les... Non, je ne viens plus. Tu n'as pas vu. Les... Donc tous ceux qui les critiquaient, ils disaient, mais je ne l'ai pas vu. Mais pourquoi tu ne les as pas vus Mes yeux étaient sur le verre. Fixer le regard sur lui. Amen. Tu verras que tous les frères et sœurs ils sont beaux. C'est la vérité. Tu ne, tu ne verras jamais un, un, un frère qui est mauvais, qui est moche, et une sœur qui est mauvaise, qui est moche. Non, tous, tous, ils seront beaux. Parce que tu le verras au travers du Christ. C'est ces yeux-là que le Seigneur veut que nous puissions avoir. C'est lui qui était avec les moutons, tout ça, qui pouvait accepter de sentir mauvais. humiliez vous sous la puissante main des dieux. Et vous allez voir ton -là. Et cet homme-là. Et c'est cet homme-là que ça. tous ces ambitieux oui. s'étaient élevés. Ils ont même attendu. Ils m'ont dit, mais pourquoi on, sait, on cherche celui d'ambition Puisqu'il il n'a même pas qu'une ambition. Et quand il est venu, Dieu savait. Oui. Le caractère oui. était formé dans cet homme-là. Il dit, s'il y a un homme selon mon cœur que je peux établir comme roi, je l'ai regardé. Parce que ce que faisait avec David là, il est formé déjà. Oui. Oui. Vous vous rendez compte, s'occuper des troupeaux, et tu n'as pas, pas hésité, tu n'as pas... Tu même tu étais même pas, pas plein, et puis tu en prends soin, comme si c'était à toi. On t'a confié, mais tu en prends soin pour rendre compte à ton père. Non, papa, je ne peux pas perdre un. Quand bien même les lignes, c'est Alléluia Et j'arrachais d'abord, effectivement. Dieu le regardait. Dieu préparait les caractères de l'homme. Et l'homme ne savait pas. Et quand le jour est venu quand il est venu là... Dieu dit, c'est lui, ou le Et vous avez remarqué que bien même, quand bien même il était loin pour être roi, son papa avait l'autorité sur lui. Il dit, prends le pain. Il pouvait dire, non, moi je suis le roi quand même. Hein. Vous êtes mes sujets maintenant, moi prendre le pain pour aller où avec le pain C'est plutôt moi qui dois demander à prendre le pain. Non, il n'a pas discuté. Dieu est dans le. Non, c'est merveilleux. L'humilité fait quelque chose de la vie de quelqu'un. Et voilà qu'il prend du pain. Le pauvre, il n'était même pas ambitieux en plus. En prenant du pain, il n'était pas ambitieux. Il s'est toujours considéré comme étant ce que le fils de papa qui lui demande, effectivement, il va. Il n'a peut-être pas pensé qu'il était un roi. Parce que vous, quand même, petite chose comme ça, moi, je suis, vous commencez à pouvoir vous faire tellement si important. Nous ne sommes pas importants. Restons comme Dieu nous a placés, même si ça, il ajoute, mais restons toujours. Nécessaire. Alors, et, et, il est parti pour aller, et le papa a dit, et, va donner du pain euh, à, tes, à tes frères qui sont là-bas, donc au champ de bataille. Les ambitions étaient comme des généraux, non Vous les a maintenant au champ de bataille pour aller prouver leurs ambitions. Il dit, mais papa il dit, va voir tes frères il dit, mais va voir, et quelles sont les nouvelles? Tu leur demandes que tu vois un peu comment ils sont, et puis quand tu reviendras, tu pourras me donner des nouvelles, et voici les pains pour eux. Et il a obéi au Et il s'est mis au chemin, et il arrive. Il est toujours ambitieux. Les gars, ils les voient. Oui, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu pour pouvoir. C est, c est... Il dit, mais non, mais non, mais non, mais non, non, non, non, non, non, non. Non, non, je, je, mais c'est papa qui m'envoie. Non, non, non, non, non, non, non, non, tu es venu pour pouvoir euh, voir ceci blablabla. Vous connaissez, non Non, parce un certain moment, il a entendu, hein, petit David là, avec du plan de papa, qu'il vient pour donner à ses frères et tout ça, et il a entendu qu'il y avait un monsieur qui grommelait là-bas qui criait, qui insultait l'armée de l'éternel. Prenez-moi un homme seulement, envoyez-moi un homme ici, parce que moi je L'armée de ne va pas se battre. Envoyez-nous un homme, seulement un homme qui va se battre avec moi, Goliath. Et il voit ses frères des ambitieux qui tremblaient. Et ses frères, maintenant, il les voit, parce qu'il s'est souvenu probablement ce qu'on lui avait fait. Il les voit, il dit, ouais, tu es venu ici pour pouvoir commencer à pouvoir faire des choses. Il dit, mais non, mais non, mais non, moi, je savais même pas. Mais papa m'a envoyé pour vous amener du pain. Il était comme ça. Mais quand il a entendu le son qu'on insultait, pas Chahul, mais l'éternel son Dieu. Non, ah, non, non, non, non, non, non, non, non. Dieu voulait prouver que cet homme-là était vraiment un homme selon son cœur. Frère, tu peux pas toi te sentir à l'aise au milieu des gens qui, qui sont tentés de blaguer de nom de Dieu, de faire ceci. Non, frère, si vous êtes dans un milieu comme ça, il faut le faire taire ou sortir. Non, tu ne peux pas prendre plaisir à ce qu'on dit. Aïe, ah, même avec les noms de Jésus. Jamais, frère. Moi, un fils de Dieu, sauvé par la grâce de Dieu. Et tu blagues avec le nom de mon Seigneur, j'ai pour faire plaisir à vous. Non, jamais. Non, non, non, non, non ça, ça ne peut pas. Ce que si tu supposes là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Ah Oui, c'est sûr, c'est certain. Et lui, il a entendu cela. Il dit, qu'est-ce qu'il qu qu qu dit là <rire> il peut citer les deux de tous autres Mais quand même l'armée de l'éternel Insulter l'armée de l'éternel Alors il pose la question J'aime cet homme Il dit qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui ferait taire Un tel monsieur Mais son frère le plus ambitieux Commence à devenir fou Il dit mais toi qu'est-ce que tu cherches encore à pouvoir faire <rire> Et oui il ne Alors... savait pas que ces gamins qui me brisaient là, il avait des expériences avec le dieu d'Israël. Ah, il le connaissait personnellement. Amen. Il a eu à pouvoir lutter contre les ours et, et les lions. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, ayez des expériences avec le Seigneur. Quand on vous insultera, vous savez où vous tenez. Parce que quand tu n'as pas l'expérience avec le Seigneur, tu vas être toujours découragé par les gens. Tu crois que tout ce qui dit, ça vient des dieux. Mais quand tu as l'expérience, mais tu t'assieds simplement, ils vont te critiquer, tu le regardes, ils vont parler du mal, ils vont passer même du mal, ils ne savent pas que tu sais qu'ils pensent de toi, mais tu les regardes simplement parce que tu sais où tu te tiens. Tu ne vas pas te, te mettre dans les choses comme avec des gamins, mais tu te tiens à l'écart parce que tu es un fils de Dieu et tu as un caractère. C'est pour ça que, quand il, que David lui dit, mais je n'ai rien à voir avec toi, je n'ai pas de problème avec toi, qu'est-ce que toi tu as quand... Je posais seulement la question de savoir. Qu'est-ce qu'on donnerait à celui qui va couper la tête de Il dit mais ce n'est pas possible, ça. C'est lui qu'on voyait qui n'était pas ambitieux. Tout d'un coup, il s'est réveillé. Mais il ne s'est pas réveillé pour l'ambition, mais pour l'éternel, le nom de son Dieu. Non, non, non, le nom de son Dieu, là. Parce qu'on a touché à quelqu'un qui ne doit pas toucher. Alors là, je ne peux pas rester insensible. Et voilà, vous connaissez effectivement, comment est-ce que les choses donc sont donc arrivées. C'était donc l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu, notre Seigneur, regarde à ce que vous êtes. Ce n'est pas ce que vous dites ou ce que vous voulez que les gens voient au travers de tout ce que vous voulez faire, mais c'est ce que Dieu voit au l'intérieur de tout un chacun. Donc, faites ce qui est nécessaire pour les Faites ce qui est nécessaire pour que Dieu soit glorifié dans votre vie. Et puis aussi, pensez aussi à votre frère, à votre soeur. C'est lui qui a la vie éternelle. Ne s'en fout pas. Excusez-moi l'expression, mais c'est les la vôtre. La vôtre, Parce je ne sais pas. Donc, ne s'en fout pas. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de ça. Et puis dans le langage chrétien il n'y a pas de je oui, m'en fous vous connaissez celui qui a utilisé les je m'en fous rien qu'est-ce à faire il n'y en, ai à, en ai rien à faire je suis le gardien de mon frère alors que toi tu dois être le gardien de tout. donc chacun de nous ici nous devons veiller les uns sur les autres et ce que moi je dois être ce que moi je dois faire, je dois penser à mon frère, à ma soeur. Que les Seigneur vous bénisse. Les venons, nous allons prier.